Quelqu'un a partagé avec vous une ligne du temps. Alors, que ce soit en mode lecture, en mode copie ou en mode collaboration, voici comment aller la récupérer. Vous devez d'abord être connecté à votre compte dans l'application de la ligne du temps. Vous allez ensuite choisir « Ligne du temps » et l'option « Ouvrir les lignes du temps partagées ». Le tableau qui apparaît alors présente la liste des lignes du temps que vous avez déjà vous-même partagées. Mais tout en bas du tableau, vous avez ici « Accéder à une ligne du temps ». La personne qui vous a partagé une ligne du temps vous aura donné un code d'accès et un mot de passe. Vous les entrez ici. Alors dans mon cas, on a voulu partager avec moi la ligne du temps « Modernisation de la société québécoise ». Vous cliquez ensuite sur Ajouter. Voilà, la ligne du temps qui a été partagée avec moi est maintenant apparue dans la liste de mes lignes du temps, ici. Donc, j'ai accès à une copie de cette euh, ligne du temps-là parce qu'on me l'a partagée en mode copie. Je peux donc... Euh, la modifier et la copier à mon tour et la partager à mon tour Si on vous partage une ligne du temps en mode lecture vous ne pourrez que visualiser la ligne du temps et la lire Si on vous la partage en mode collaboration alors là vous devenez le collaborateur à une ligne du temps une seule mais même copie de la ligne du temps qui peut être modifiée par euh, une ou deux ou plusieurs personnes une personne à la fois Voilà, bon travail!